Jangan lupa, tuan-tuan ada apa-apa. Subscribe dulu, nak no, ya, bih. Kalau nak gelih, animasi kita, ha, serunya. Wanu, apa dah kau bagi dekat adu ni? Begini, saya kena woyoh. Apa dah kau? Aku nak no, yakinmu. Soal aje, pribaru ni woyoh dengan saya. Okey lah, bunuh tak pada. Aduh lah, tak pada bunuh. Sabar dia, apa dah kau? Mak ajar mereka buat uri uri ni. Semua yang jatuh, nama ikan, nama tenggangon, nama tapalangi, taklah berlaku jinjing anah ni. Benar je bijaknya petek Apa dia boleh bunuhnya? Orang okay, lain tak boleh bunuh Selain ke padokan, Wahyuh oh, lah boleh bunuh Panamak? Aku padokan? Kenamu lah padokan Weehh aku bunuh Jadi aku bunuh je? Tengok tu lah sain Padokan kata, Aku baru mati je tu Padokan ni tak boleh kata tak cahaya ni Dia duduk hura ke? Dia mula masih? Jadi, apa yang kau bunuh jing tu? Apa dah tu? Haa, kena wayah lah bunuh jing Apa yang dia? Hari ni saya ingat saya Tanya dulu, milak bunuh cin? Aku tak boleh lari Milak agak-agak pada kau bunuh jing Aku nak siap sedia lah Sebab hari ni kita ni saya Orang tengok ramah ni so clean. Kita ni kalau mati jenirat ni Sahul lah namo. Boleh piala, boleh pilingat Kenapa dia? Boleh pergi alur dengan peringat Tidak ni pergi boleh, boleh melekat. mana kita nak berani nak jelaskan baik Bunuh Jin! Aduh jadi bersuruk Beri pula kak? Ah, Sengoti lah juga sahib oh, buat sama. selamat Membunuhlah Jin Bila tu? Tak lama dia mari Jin tu Sebab orang pun nampak kupu tu pakar duk tengok nak bunuh Jin Apa awak sorai tu? Apa ah, ni sahib? Woyah sorry apa kalau kira bernendor Tapi tak bolehlah kerana kamu dengan woyah ini anak darah-anak darah-anak Kamu kena rata uh, dengan woyah bunuh jim Aduh saya kita ada bagian juga Haa uh, kita Haa Kau macam mana maka? Haa ah, kamu Hari ini Saik Nanti pergi kaki jim Amu pergi kaki jim? Mu pergi kaki jim Adakah sangkir? Dengarlah kata aku Aku pak jatuh. Mu Woyah aku nak raya Muhita tengok tu mana? Sanggu dia balik belaka tu. Gua ambil satu kepadaka, geliga, dia, ambil geliga, hikmat, ambil tu, pada ke gligo dia. Tak apa dia. Amik gligo kemak royo. Dekat ambil gligo tu nyanggu dia belaka pada ka. Dia baru mati cabu benda hikmat dia. Kalau tak boleh gliga, mu kena cari gligo siapa dapat. Kalau tak cari gligo, mu tak selamat. Cari siapa lapar. Nama? Mau pergi kaki hmm, hari ni Oh lah orang pulak ramai nak tengok lah Berani semetaj lah Eh, nak jadi soho eh, Ingat je duk galuk tapi yo Mana tahu lagi Apa dah ni Oh tadi Tak dikira Denggoreh tu Dah umur satu rupiah keje ngapo? apa? Tidak dengapulah Saya pun dah gohoreh tu lah ya we Aku nak hitah Sanggur dia duk tu Anul lah ya we Ha, ah, ada Eh, tak ada dah tak? tak ada lah janggut sanggur Ha ada sang gua dia aku nak ambil jangur geli-geli kemak aku nak pergi dan saya sahul so, baru masuk surat kobah kita sakit enggak apa kau oh, mati gini enggak masuk ke kobah masuk mana sahul ke kata ha uh, Dalam berberita kata tuan-tuan dan pu puan saudara sekian Kusin awak lah ni dapat bunuh ji pelih bala Ada seho oh, surat kawabah orang tu beli orang ni beli suruh nak gala Zaa saya, awak mana awak bunuh ji Zaa saya, zaa saya ah, Galuk dah, amoh Amo, nak galuk tu galuk dah Aku nak tu kena kena buak dia ah tak apa oh, pokok negara yak ke hari ni boleh hari ni C'est quoi la toile! C'est comme la toile! C'est la toile! C'est comme la toile! C'est la toile! C'est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 eh besar, tahu kita glek weh kita nak glek sahih lagi ni lak wanna kita tak glek Kita pernah mati kelebai jiwa naik wis ajak saya mu hmm, hmm, hmm, jaga drone nombor tu tu nanti pula angin dia ni ah, nak cari sama dia nak nak ambil negeri kau ah tembu ale ni tembu ale ni tak boleh dah boleh Bule la. Eh, uh, le sai, le sai. Uh, Ropa ada palo, beyo. Ropa naik ada On dingo dit Oua-oi-o Alors salah En musique Alors Cinq Alors là Après ça Du y'alloc Je coute Alors Tu es Tu Tu es lestanden Il a pas mae a a je ne si tu es ne pas ne Aku nak lirai, aku nak lirai Aku nak Pada kali ini, putusnya Pada kawan nyari Masyur orang nak pulang jadi beranikan Dan jadi menakut semula Tak lirai diolah Aku berat kita bayar Ikut dia jari Ikut diolah jari, kita sahur Uli bingung, kita uli bingung Uli bingung, ade Maka di dalam negeri seluruh tanah Jawa. Sudah dah menjadi seni lini. Tak ada lagi sore kena kena kena balas rokok. Balik jin sama jin, botol sama botol. Dewa sama dewa, rakyat sama rakyat. Tak ada siapa lagi kena kena kena balas rokok. Janganlah juga kena kena balas rokok. Tak sifat orang pelukih animasi juga. Dari atap alatak atau kerajaan. Sehingga saya sejuk dingin. Seperti kan ula cita mani. Ayatnya penungguh. Lemuk kumah penuh kanan. Seperti kundur dengan labu kecil pun betabuah Tubuh putung pada batuah Hidup senil ini. Mani basuh selimut ninduk. Tidur akan jenegoh lagi.